Chez tous les concours, car au gras volant Car ici les après-midi sont violentes Des raisins gros, comme des boules de pétanque Celui qui tire à bout portant, bah c'est Franck Renault a peur et s'enferme dans sa voiture l'or est si fort que ça fait de la confiture Tu tombes à genoux, t'as le souffle coupé Tu charges les yeux, celui qui t'a visé Tu ramasses à plus de wap, t'es prêt et l'attendant. La chaleur, la grille, le mono, neurone, on pipe, on est plus drôle que car le quartier et le con Arrache les pampres, pampres, pampres, oh j'entends pas, arrache les quoi Les pampres, pampres, j'ai des pampres qui me sortent par les trous de nez. Les pampres Arrache les pampres, pampres, pampres, oh j'entends pas, arrache les quoi Les pampres, pampres, pampres, j'ai des pampres qui me sortent pas les trous de nez. Faut choisir entre rentre son dos et ses genoux En plus de ça, faut supporter les collègues fous à la première post-club, l'oura rapidement m'enjoint de l'espace Pendant toi reçoit une petite banane dans la face Allez son pote sur la tête, nous envoie T'appeler de techno Alors tout se plaint déjà Parce qu'il ne fait pas beau Ou trop chaud Franchement, il est trop tôt Attention à Katia, on dirait pas comme ça Mais c'est Cerber Si tu lui casses trop les noix, elle va te mettre la misère T'éclater par terre Bienvenue dans l'équipe, la chaleur, grille le mono-neurone On est pipe, on est plus drôle que car et le con uh -huh. yeah. Et pam, prends bas du pied, les branches dans les fils, pas de bras, pas de chocolat Les doubles, faites-moi les hein Non mais il faut tout répéter ici Arrache les pampres, pampres, pampres, oh j'entends pas, arrache les quoi, les pampres, j'ai des pommes qui me sortent par les trous de nez, des pommes! Arrache les pampres, pampres, pampres, oh j'entends pas, arrache les quoi, les pommes, pampres, j'ai des pommes qui me sortent par le trou de nez. Nadia, c'est la nana qu'on a dit nada, c'est comme la maman Putain, Melissa, qui nous chouchoute avec des chouquets de suivi, de Zambri, Naka terminator Qui nous termine, un peu comme la mort À la débauche, on est tous claqués On veut qu'une chose, on veut se poser Mais on comprend pas, en pleine de il pas a des bouchons, ah oh, mais c'est Mandy que j'aperçois là-bas ça y est, on est tous atteints, on a tous un grain. Je sais plus si les poules font des oeufs ou si les œufs font des poules. Les poules pourquoi les vaches ne peuvent-elles pas descendre les escaliers? Je suis aveuglé par le sourire, colgué qu du vent, pour un milliardaire. Y'a des loups, des goûts et des sorcières. Avec autant de tes t'es pas étonnant que ça dégénère. Saison 2020, on est à Margot, on est marteau. marteau, marteau, marteau, marteau, marteau. Bienvenue dans l'équipe, la chaleur grillé le mono ne D'une pipe, on est plus drôle que Garcia et le con. Uh -huh, yeah.